Félicitations, tu es enfin prêt à recruter une personne et tu te demandes mais quels sont les types de tâches que je peux déléguer. Je vais, te de, je vais te donner euh, les tâches du euh, plus urgentes, du, voilà, du plus prioritaire au moins prioritaire pour commencer. En tout cas, bravo pour cette démarche parce que ça veut dire que tu commences à comprendre que déjà, tu ne peux pas tout faire, que tu as besoin d'un équilibre de vie, que ta famille a peut-être be besoin que tu passes plus de temps avec elle, tu as besoin de passer plus de temps avec ta famille. Et puis, bah, tu vas permettre à quelqu'un de faire quelque chose qui euh, lui passionne et qui va euh, l'aider à gagner de l'argent. Donc, félicitations. Euh, les trois types de tâches, je regarde mes notes. Ouais c'est ça. C'est premièrement une tâche qui va te permettre de générer du cash parce que au début, tu n'as peut-être pas beaucoup d'argent et du coup, bah, tu ne peux pas recruter quelqu'un juste pour te faire gagner du temps. Il faut que tu recrutes quelqu'un qui te fasse gagner du temps et de l'argent. Comme ça, elle pourra s'auto-payer et puis ça te donnera plus de trésorerie pour encore recruter après. Donc, c'est des tâches liées à tout ce qui est gestion de la communauté, gestion des clients qui sont des futurs prospects. Euh, et notamment de, des messages privés que tu vas recevoir sur les réseaux sociaux, de, de répondre aux emails des prospects ou, euh, voilà, moi par exemple, je vais traîner à répondre. Le fait que j'ai une assistante va me permettre de répondre plus rapidement. Donc, je t'invite, la première tâche à faire, c'est tout ce qui est lié à l'aspect commercial, communication, marketing. Deuxième catégorie, c'est tout ce qui est lié plutôt à de l'administratif, tout ce qui est gestion de facturation, euh, comptabilité, tous les trucs administratifs qui vont te faire gagner du temps. Et ça, c'est précieux parce que bah déjà, ça va te donner de l'énergie parce que si tu n'aimes pas faire ça, tu vas pouvoir avoir plus d'énergie et le dédier à des activités plus marketing, coaching, commercial qui vont t'aider à développer ton business et qui sont tout simplement plus faibles. Troisième type de tâche que tu peux déléguer, et j'espère que tu es prêt à l'entendre celle-là, c'est… Ton coaching. Et oui, si tu commences à lancer un programme d'accompagnement en groupe par exemple, et eh ben toi par exemple, tu peux faire les coachings en groupe chaque semaine et entre les sessions, tu peux avoir un coach individuel qui coach tes clients une fois par semaine ou une fois par mois. Attention néanmoins à ce que ton programme reste rentable. Moi, j'ai fait ça mais trop à l'extrême. Euh, du coup, j'avais des coachs qui faisaient les coaching en groupe, les coachings individuels et au final, ça me coûtait tellement que je faisais plus de profit. Donc, je t'invite à faire attention et à ne pas tomber dans cette erreur. Euh, maintenant, tu te poses peut-être la question de, OK, où je vais les trouver les gens Alors, je ne suis pas un expert dans le recrutement. Par contre, je suis un expert dans te partager ce que nous, on a fait et euh, j'espère que ça va te donner des idées. Nous, on a recruté auprès de nos clients. Euh, on a recruté auprès de notre communauté, okay, qui ne sont pas forcément clients. On a... Euh, une de nos assistantes à Madagascar qui a passé une annonce dans un groupe de malgaches qui cherchait euh, des, euh, des clients et qui a posté une annonce et on a fait un recrutement dans ce type de groupe. Et euh, nous, on a beaucoup travaillé avec des gens en Afrique parce que forcément, euh, moi, j'avais pas le budget de travailler avec euh, des Français. Et du coup, bah, c'était euh, génial de pouvoir euh, travailler avec… Euh, on a travaillé par exemple avec des gens au Mali, je crois… En en Côte d'Ivoire, à Madagascar. Bref, ça c'est ça a été une superbe opportunité. Euh, je regarde mes notes parmi tes proches. Parmi tes proches, tout simplement, moi, mon épouse a travaillé pour moi euh, en tant que comptable. Alors, je n'ai l'ai pas payé. Ou peut-être que si, je j'ai dû lui payer quelques restaurants, etc. Mais sinon, voilà, elle a travaillé gratuitement pour moi. Mon neveu qui était très jeune m'a déjà aidé un petit peu sans euh, pour autant être payé quoi si je lui donnais peut-être 5 10 euros par ci par là quelquefois donc je t'invite à être créatif et euh, surtout à pas te dire il faut que j'atteigne tel niveau de business avant de pouvoir recruter utilise ta créativité je suis sûr que tu trouveras quelqu'un et puis évidemment ce que je te suggère surtout ce que je te souhaite c'est d'être rentable de faire des ventes parce qu'avec cet argent tu vas pouvoir recruter beaucoup plus facilement je te dis à très bientôt et si tu veux aller plus loin il y a un lien en description qui te permettra d'accéder à un e-book qui te présente les 9 étapes pour développer un business de coach à 6 chiffres. C'est ce qu'on a fait, c'est ce qu'on fait pour nos clients et j'ai hâte que tu découvres cette méthode.